n'a pas sa peur, tu connais pas content. Il pourrait casser des gars juste pour des vailles de sang. Les belles dames du nord veulent le minimiser, mais ironie. Création des voies devant nous Pas besoin de la belle ou de Juste des projets sérieux pour faire tel les dos C'est des gars, juste pour des bails de sang oh, non, non, non, non, non, non. Le Pelon Mandino, peut le minimiser Hiro n'est pas prêt pour se canaliser Non non Contrôle. Contrôle. Je veux plus Les réponses que tu donnes montrent que t'es pas prêt, tu pourrais choisir mieux pourtant oui t'es pas bête Tu préfères gosser les autres et rester dans le pareil. Faire des sourires à qui veut te la mettre Oui pour toi c'est facile car tu sais que tu es belle C'est ton choix pas mes actes qui vont foutre la merde La bêtise et tu mais pas considéré Même ton âme est glaciale tout comme en Sibérie Donc tu oh oh, oh. J'veux plus de second rôle, hein, yeah. tout est sous contrôle, toi et moi, tout est sous contrôle, je plus. Je cherche pas à charquer le fond de mes émotions Mes ambitions varient selon la solstice Cette fois une gifle sur les plages j'ai les puanteurs de cadavres Au de balles froides Gamin shooté au baltra Je vais rire dans mes rétines dans mes Pas plus loin dans mes projets, dans mes projets. Mais tout le noir de mes pupilles D'une barrière à toutes ces questions Les trajectoires elle se dessine les occasions, elles se multiplient. Fermez de voir est devenu facile. Faire de voir est devenu facile. Et bien, mais elle Touchez pas mon herbe C'est tout ce qui me reste pour respirer Je me barre dans une chambre d'hôtel J'ai trop de questions qui m'obsèdent Je suis dans situation obscène Je les vois ils sont dans mon dos Ils voudraient implanter le couteau Mais pendant ce temps là je suis sur scène marche dans la rue comme paria Paria Toujours à la bouche mon aïe -là, aïe J'ai toujours mal au cœur, aïe -là, aïe aïe aïe aïe On veut pas poser dans Marina. Marina, Marina. Euh...